Toutes les journées, en fait, j'ai vraiment switché. c'était dans ma tête, hein, mais euh, c'est applicable dans, vraiment dans tous les contextes, je, je trouve. Hein, on, on peut l'avoir dans sa la famille, au boulot, euh, dans la sauce, à la cambuse et tout ça. À chaque fois qu'il y ait une carte ou euh, une dialogie ou autre, euh, on la prend dans un contexte, on la prend dans l'autre, mais les, les, les, les cartes sont différentes, mais finalement, le, la méthodologie est un peu euh, est applicable ce que je retiens beaucoup aujourd'hui en fait c'est ce fameux art de vivre dans le désaccord et ça je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées ou qu'on n'a pas les mêmes envies qu'on ne peut pas avancer ensemble et c'est super important et finalement euh, euh, c'est ce désaccord là qui peut nous amener à essayer de voir les choses autrement comme l'autre le voit et ça c'est très très intéressant. Et, et je rejoins euh, Vincent sur le fait que c'est super intéressant à la Cambuse mais dans toute sa vie pro-perso et, et je pense que ça c'est vraiment euh, pour moi quelque chose qui, est très, qui, qui va rester très utile et que finalement je peux mettre en œuvre dès aujourd'hui. Euh, ce que je retiens le, le plus utile, c'est comme disaient Vincent et euh, Céline, c'est que finalement euh, je pensais venir à euh, une réunion sur la coopération euh, pour la Cambuse euh, dans cette optique. Puis finalement, euh, bah, je pense que chacun se rend compte qu'on peut quasiment l'appliquer euh, dans son couple, avec ses enfants, euh, avec son entourage, euh, au travail, euh, dans d'autres associations. C'est quand même assez, euh, assez riche euh, à voir comment on, on l'applique et comment on fait euh, perdurer. Ce que j'ai aimé, c'est toujours la, la rencontre et la découverte un petit peu plus en profondeur. Mais ça donne l'occasion de se dire, tiens, lui ou elle a dit ça à tel moment ah ben j'avais pas pensé comme ça ou j'aurais pas cru ça ou tiens c'était intéressant peut-être l'occasion de poursuivre et, et notamment les présentations des parts qui montrent qu'on est tous pour des raisons différentes venus à la commune Ça a un peu précisé cette notion d'altérité au sein de la coopération on va dire enfin, du processus coopératif, cette possibilité de, de mettre en perspective d'autres points de vision quoi. Et de quelle manière j'ai dit ce temps, comme la la possibilité d'une autre perspective de relationnelle, puis des de opportunités de découvrir d'autres euh, pistes pour le faire ensemble. Voilà. J'ai bien aimé la, la phase des questions déroutantes, ça permet vraiment de déconstruire. On vit dans un monde où c'est pas évident de, de faire un pas de côté, puis de s'arrêter, puis de regarder les autres, puis de se dire, mais c'est rends compte ce qu'ils font. Puis qu'en fait, on se rend compte qu'on fait la même chose. Et puis j'espère que. Enfin, je pense que pour la suite, ça pourra, enfin, pour ceux qui ont participé aujourd'hui à cette journée, euh... Alors, peut on peut-être avoir un peu plus d'attention les uns envers les autres. Je pense. Je pense que cette journée elle va quand même rester euh, gravée, dans le sens où, bah, peut-être que quand il y aura un petit souci, ou peut-être un petit signal, bah, peut-être qu'on va le voir, peut-être que euh, sinon, on n'en aura pas euh, moi aussi, j'ai été déroutée par les questions déroutantes et j'ai bien aimé être déroutée. Et ben, c est, c est, je, suis, je me sens plus solide d'avoir été déroutée, c'est bizarre, mais bon, je me sens plus solide d'avoir été déroutée. Euh, ce qui m'a manqué, c'est le temps pour aller euh, encore plus loin. Et, euh, -ce que, en ayant une place euh, bien occupée, parce que, on l'occupe parce qu'on pense qu'elle est libre, et parce qu'elle est libre quand on y est arrivé, est-ce qu'on ne prend pas trop de place et comment faire venir d'autres personnes que... enfin, voilà. Ça fait un petit temps de, de, de, de fraternité avec des. Ben, on est quand même associés ensemble pour 99 ans, donc <rire> ça fait quand même plaisir.